Salut à vous tous, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va jaser de cuisine puis de comment réussir sa recette de gâteau. Pas vraiment, c'est pas le but de la chaîne, mais tu vas rapidement comprendre où ce que je vais en venir avec ma recette de gâteau. Si tu penses à Amazon FBA, tu penses bien évidemment le private label. Donc, on pense produit. J'aimerais que tu t'imagines un produit, ton produit, euh, sous, sous sa forme finie. Donc, son aspect général, ses dimensions, ses couleurs, ses saveurs, s'il y a lieu. Bref, on visualise ici, ton chef À partir de là, euh, établis les ingrédients requis, les étapes à suivre et vas-y, lance-toi. Non, je ne change pas de carrière, je suis toujours votre coach Amazon. Quoi que j'aime bien cuisiner, mais je m'en sors terriblement mal. C'est exactement la raison pourquoi que je suis marié. Je pourrais te parler de, de peinture, de sculpture, de, de sport. Euh, L'exemple sera applicable dans plusieurs autres de, domaines, bien que ce soit euh, moins savoureux. Je voudrais que tu visualises ton produit fini, puis ça dans le but de l'atteindre. Lorsque tu mets ton produit en ligne, euh, le but idéal, le but ultime en fait, c'est comme tout business, c'est de le vendre. Donc, que, si on commence par la fin dans mon exemple, j'aimerais que tu prennes le, tu fermes les yeux, visualise le, la réaction, les émotions que ça apporte à ton client. Parce que ton client, s'il a acheté ton produit, c'est qu'en général, il y avait un besoin ou que c'était euh, un cadeau, dépendamment dans la catégorie que tu, que tu te trouves. Et, le fait que tu puisses combler le besoin de ton client va amener plus de ventes. Donc, si tu peux ce même client, euh, être vraiment heureux, Bien, ce qu'il va faire, il va recommander ton produit. Puis ça, ce qui est absolument génial là-dedans, c'est que s'il le recommande, ça va piquer la curiosité. Puis si ça pique la curiosité, il risque d'avoir d'autres acheteurs qui achètent ton produit avec un coût publicitaire de 0$. Puis c'est exactement le genre de stratégie que tu veux. C'est pour ça qu'on dit l'importance d'un private label, l'importance d'un bon produit. Puis ça, Amazon, au détriment de eBay, il l'a compris puis il l'a mis en application. Donc, on retrouve rarement des, des babioles sur Amazon, contrairement à eBay. Puis ça le fait en sorte que eBay a perdu un petit peu, un petit peu plus de part de marché et qu'Amazon a vraiment, vraiment pris son envol par rapport à la qualité de ses produits. Si tu es un vendeur et que tu ne vends pas des bons produits sur Amazon, à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver c'est Amazon va simplement suspendre ton compte et tu n'auras pas accès à refaire un, un autre compte vendeur et c'est pas ça que tu veux. As-tu prêt un petit 30 secondes pour vraiment penser à quoi ton produit idéal pourrait ressembler dans une, une version encore plus haut de gamme, euh, plus grande, euh, plus de couleurs, bref une meilleure présentation. C'est facile de commencer par la fin parce que tu peux voir euh, l'émotion que ça procure. Puis c'est ça qu'on veut chercher en tant que vendeur. On veut faire en sorte que notre produit génère une émotion. On veut faire une différence. Puis tu veux être attaché à ton les label. C'est ta marque, c'est ta personnalité, ça te représente. Le but de l'exercice, c'est de voir le produit à la fin dans sa forme finale. Là où ce qui se vend, puis où ce que ça vient satisfaire ton, tes, tes acheteurs. C'est aussi une façon de déterminer les points faibles de ton produit et de créer une amélioration de celui-ci. Ici, je te donne un truc de pro. Ce qu'on fait, c'est qu'on va, on va aller chercher des réponses dans les groupes de nos produits. C'est-à-dire que si on vend des articles de cuisine, des outils pour la maison, peu importe, on va aller chercher les catégories spécifiques et on va poser des questions au hasard, pas nécessairement reliées à notre produit, mais qu'on va aller chercher de l'information pour améliorer nos propres produits. Donc, disons que tu vends un produit spécifique, tu peux demander quelle couleur préférez-vous en bleu, blanc, rouge. Là, si c'est si le bleu, mais peut-être pense à publiciser la couleur bleue en premier. Euh, par la suite, si vous vendez des, des vêtements, est-ce que euh, votre type de vêtements s'adresse aux adolescents, aux adultes, aux personnes de, de, de, de forte taille? Vous, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de variantes là-dessus. Le simple fait de faire des sondages dans des groupes atypiques, qui sont spécialisés dans votre catégorie de produits, mais ça peut faire toute la différence puis ça peut vous économiser énormément de sous. Pour conclure, c'est définitif que je ne peux pas t'aider à faire des meilleurs gâteaux, mais ensemble, euh, je crois définitivement qu'on peut vous aider à choisir mieux vos produits, puis les vendre mieux et d'éviter énormément de pertes de temps. Si je peux terminer par cette petite phrase-là, je te dirais, change ta recette, commence par la fin, visualise ton produit puis, euh, ça peut faire absolument toute une différence. Sur ça, je te dis à la prochaine. Fait que, ciao tout le monde!